plein de choses qui m'ont intéressé euh, par rapport à ce projet. D'abord, c'est un film fait dans l'urgence. C'est pas un film qu'on a eu le temps de préparer euh, comme on voulait. Hein, parce que on sentait pendant la période électorale que la tension montait dans la société. On sentait que c'était palpable. Hein. Et euh, du coup, Faisal, qui est aussi mon ami et mon associé à Tala Film, qui est producteur avec moi à Tala Film, euh, on discutait. Et il, il sentait le truc, quoi. Il disait "Écoute, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut absolument garder une archive de, de tout ça." Là, en ce moment, etc. Et du coup il s'est lancé et euh, moi j'étais complètement d'accord. Et euh, ce qui m'a intéressé c'était vraiment que Faisal euh, n'a pas déjà une vision binaire de, de la chose, il réalise la complexité euh, de, de, du processus, quoi, etc. Mais euh, ce qui m'a vraiment plu c'est qu'il ne voulait pas faire un film contre le système ou dénoncer le système. C'était faire un film pour montrer qu'il y avait des gens, des Algériens comme nous de notre génération qui ne sont jamais allés voter, ce qui est notre cas à aussi, et qui pourtant étaient actifs dans la société, c'est-à-dire qui, qui se levaient le matin, qui avaient un but, et qui participaient un peu à, disons, à la société, hein, mais qui ne votaient pas. Donc la question c'était ça, pourquoi ces gens ne votent pas, qu'est-ce qui se passe dans notre société, pourquoi moi je ne suis jamais allé voter, etc. Et euh, moi j'ai bien aimé ce, cette vision, c'est-à-dire s'attacher vraiment au côté, montrer un peu le côté positif, hein, c'est-à-dire montrer que malgré la fracture entre les politiques, et, euh, et la société, surtout la jeunesse, bah cette jeunesse n'attend plus rien de la politique, mais ça ne l'empêche pas d'avancer, de faire des choses, etc. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que ben, moi, pour moi, ce film, euh, c'est une ode à la démocratie. C'est-à-dire qu'on voit une société algérienne qui est en mouvement, euh, on, voit une, on voit des jeunes Algériens qui, qui ont une certaine maturité parce qu'ils ont, ils ont compris. Comment fonctionnait la politique Ils ont compris qu'ils n'avaient rien à attendre de la politique. Ils n'en attendaient absolument rien. Et au lieu d'aller casser, ou au lieu d'aller euh, foutre un peu la merde, excusez-moi du terme, euh, ces jeunes-là, bah ok, ils n'attendent rien, bah, ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils peuvent. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Quoi. Pour moi, c'est un film hyper positif, hein, même si on voit qu'il y a plein de, de problèmes, disons, dans la société algérienne. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit avec l'élection de Trump et tout, que dans le monde entier, il y a une fracture entre les politiques et la société. Et, euh, et ça, je trouve c'est intéressant d'inscrire justement la société algérienne dans un contexte qui est euh, universel. Quoi. Et voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'ont intéressé. Après, euh, je vous montre pas, on s'est battu avec Faisal jusqu'au bout euh, par rapport à des questions de montage, euh, etc. Et, euh, mais j'ai bien aimé sa vision, cette distance qu'il a avec son sujet, euh, donc voilà, c'est hyper positif. Après, on ne s'attendait pas à voir ce résultat à la fin. Nous, vraiment, euh, c'était un film fait dans l'urgence, il fallait aller filmer, on est allé filmer. Et puis après, on, on fait ça à réaliser au montage, même si bien sûr il a respecté un peu son idée de départ. Mais il y a plein de surprises qui sont venues, comme dans tout doc. Hein, quand on fait un doc, euh, le résultat n'est pas forcément euh, ce à quoi on s'attendait. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça reste une liberté de création. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui m'a intéressé en tant que producteur. Et aussi, c'est important pour nous, en tant que jeunes algériens, d'avoir ce témoignage. Et nous, vraiment, on a même fait ça, hein. on, pense à, on se dit ce film, dans 15 ans, dans 20 ans, pourra le ressortir et voir comment était la société. Parce que nous, déjà, on est en manque d'images. On ne sait pas comment la société algérienne était dans les années 70, 80. Et on, on se dit que voilà, ça, ce film va participer un peu à, à l'archivage, disons, de, de, de tout ça. Quoi. Et ça, c'était important aussi pour nous. Donc voilà, c'est un peu toutes ces raisons. Euh, qui pousser à produire ce film. Voilà. Absolument pas. Vraiment. On, on savait que le film allait rincer des dents ou aller enfin. Mais on ne s'attendait pas à une censure. C'est le premier film censuré dans l'histoire du cinéma algérien. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de films. Avant, la, la politique des institutions, c'était de toute façon, il n'y a pas tellement de ça en Algérie. Donc, ils laissent faire les films sachant qu'il n'y aura que 200 personnes qui vont aller les voir donc, et en même temps, ça permet de garder une image de démocratie, etc. Donc pour nous, on ne s'attendait pas à ce que ce soit censuré. Euh, ça a été une grosse surprise. Euh, et puis on a fait plein de lettres au ministre pour dire que nous... Enfin, le ministre a dit que ce film portait atteinte au symbole de l'État. Et moi, je l'ai écrit en lui disant, écoutez, ce film pour nous, c'est une ode à la démocratie, au contraire. On voit que la société algérienne et... et on, pourquoi de dire ce qu'ils veulent, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on voit dans le film le meeting des, des opposants, voilà, ces opposants ils sont libres d'être contre, ils, ils, ils prennent un stade, ils, ils crient euh, « boycott, boycott », je veux dire, le président pas, et sa politique permet à ces gens d'exister aujourd'hui. Donc pour nous, ce film, voilà, il, il, il allait être, en tout cas on s'est dit, peut-être qu'il sera utilisé en disant « voilà, l'Algérie est démocratique quand même », ce qui est vrai, nous, c'est ce qu'on pense. Mais le fait que, qu ait, que le ministre l'ait censuré par sa propre initiative euh, c'est dommage, c'est dommage pour la démocratie algérienne, mm -hmm. et surtout que dans notre constitution la liberté d'expression euh, et d'opinion est garantie, donc euh, pour vous dire, on s'y attendait absolument pas. Alors, il est diffusé en dehors des frontières d'Algérie, il y a eu des sélections dans quelques festivals, bon euh, le cinéma du réel euh, reste quand même... Euh, important et c'est vraiment une fierté d'être parmi la sélection de cette année. Il euh, y a le FIFOC de Genève aussi qui arrive bientôt. Euh, voilà, maintenant on a essayé de le diffuser en Algérie dans d'autres salles indépendantes, mais à chaque fois la dernière seconde euh, les gens se rétractent. Donc il euh, y a eu plus, il y a eu deux, trois tentatives, mais là on a quelqu'un qui, qui, qui va le diffuser euh, là durant le mois d'avril. Euh, qui compte le diffuser. Donc, nous, l'important, bien sûr, c'est de diffuser en Algérie. Il faut, on pense que c'est vraiment important. Mais après, euh, on se dit qu'il peut y avoir l'effet, euh, vous savez, parce que chez nous, c'est une fois qu'on est reconnu dans d'autres pays, à l'étranger, qu'on a notre place chez nous. Ce qui est hyper dommage, mais bon, si c'est comme ça que ça doit se faire, et bien ça sera comme ça. Mm -hmm. C'est tout. Mais euh, après, non, sous le manteau, non. non, on n'est pas allé. Euh, on ne veut pas prendre ce risque parce qu'on a très peur que le film se retrouve sur Internet et qu'on puisse pas ensuite le. Okay. ou le diffuser en télé ou le diffuser dans d'autres festivals. Donc pour l'instant on s'est dit, on, on patiente, on attend, et, euh, et on verra après. D'accord. Voilà. Et par ailleurs dans le monde arabe, c'est le même problème Alors dans le monde arabe, on est hyper déçu parce que les festivals sont intéressés. Alors au début, ils, ils, ils nous disent qu'ils sont très très intéressés. Et puis à la dernière seconde, il se rétracte. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Euh... Voilà, on a été déçus un peu par Carthage. On s'attendait vraiment que le festival de Carthage en Tunisie diffuse le film. Il ne l'a pas fait. Euh... Dubaï non plus. Alors qu'on avait vraiment. Un... Mais bon, alors on se dit aussi que c'est peut-être pas dans leur ligne éditoriale. Eux, ils sont plus dans le documentaire. Euh sensationnel, avec une qualité esthétique, euh, etc. Alors que nous ce film c'est pas du tout, c'était une urgence de parole. Et euh, voilà, donc peut-être que ça ne ressent ressemble pas, ça ne va pas dans ligne éditoriale, c'est tout. Ouais. Et puis un film aussi, euh, nous, nous on se dit avec Faisal, on, nous on a fait ce film, donc ça y est maintenant, on s'est battu pour le faire, pour le produire, moi pour ma part, Faisal pour le réaliser, on est allé jusqu'au bout de ce processus. Donc maintenant le film, on estime qu'il aura sa vie lui, propre. Euh, nous on doit s'adapter à... Cette vie, c'est comme un bébé, une fois qu'on l'a mis sur pied, voilà, il faut le laisser vivre et puis le dessin nous dira comment, comment ça va se passer, quoi. Aussi. Voilà. On a, Il y a vraiment une nouvelle génération de cinéastes qui commence à, à émerger. Euh, il y a eu une première vague durant les années 2000, mais là vraiment, il y a au moins 5-6 réalisateurs qui risquent, enfin, qui, Côté, quoi, qui ont vraiment leur chance pour exporter les films algériens. Il euh, faut savoir que la société algérienne est hyper occidentalisée dans, dans sa conception disons, du monde, etc. Et il euh, et y a une vraie génération là, qui commence à faire parler d'elle. Je parle de Karim Moussaoui, Hassan Farhani, Amine Sidi Boumedienne, Faisal. Il y a vraiment une génération qui commence à qui a un langage universel et, et je ne pense pas du tout qu'ils vont baisser les bras et au contraire ce genre de censure ne va que les encourager à aller plus loin, mmh. parce que voilà, on se rend bien compte que notre génération on est là pour tester un peu où sont les limites aussi, euh, où sont les lignes rouges, euh, et, on, et ça sera à nous de prendre ce défi à bras-le-corps pour, euh, pour bouger ces lignes, justement, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette génération qui n'était pas du tout entendue il y a 4-5 ans, aujourd'hui, le, les autorités culturelles prennent conscience qu'elles ne pourront plus avancer sans cette génération. Donc, il euh, y a un espèce de basculement de, de force qui est, qui est intéressant. Et moi, je suis producteur, donc je le vois carrément, je suis au cœur de ce, de ce process et, et vous savez, que nous, on est tous amis, vu que c'est un, un milieu assez petit quand même au cinéma. Donc, on est tous amis, on, on prend toujours des nouvelles les uns des autres, on sait où, où, où sont les projets des autres, etc. Et là, depuis, depuis quelques temps, on sent que voilà, le ministère commence à se dire bon. Il euh, y a quand même une génération qui ont fait des films avec rien, qui ont gagné des prix, qui sont allés dans des festivals dans le monde entier, qui sont parfois passés sur Canapus ou sur Arte, etc. Euh, alors que le ministère a pour habitude de financer des films à coût de millions d'euros, des films sur la révolution algérienne, etc. qui n'ont jamais rien obtenu et qui sont des films très moyens finalement. Et donc ils se disent voilà on a dépensé des millions pour des films moyens alors qu'il y a des jeunes qui arrivent quand même à faire des choses avec rien. Donc là, ils ont changé leur politique et leur stratégie, et tant mieux pour nous. Et c'est Maintenant, c'est à nous, par contre, de, de, bah, de prendre ce rôle au sérieux et de faire ce qu'il faut. Là. Vous savez, ce qui est moins bon, ça je dis ça aussi en tant que personne, moi j'ai grandi en Algérie, euh, et je suis venu étudier en France et ensuite je suis retourné en Algérie avant de, re, de, retourner, enfin avant de monter en France. Je parlais aussi bien français que maintenant, alors que je n'ai pas, pas pris des cours, j'ai fait l'école populaire comme tout le monde, etc. Et quand je venais ici, on me disait, ah, mais, ah, tiens, tu parles français. En disais, en fait, il y a une méconnaissance de, oui. de l'Algérie. Et surtout avec la France. Quoi. Ça, je trouve ça hyper dommage, surtout que c'est deux populations qui, qui sont mais, sur la même longueur d'onde, sur plein plein de choses, et qui gagneraient vraiment à se connaître. Et ça, ça a toujours été un mystère pour moi. Pourquoi est-ce qu'on garde ces deux peuples séparés Alors qu'on sait très bien que les politiques des deux côtés de la Méditerranée, s'entendent très très bien, ils font leurs affaires ensemble, ils font leur bises ensemble, il n'y a aucun problème. Mais les peuples, les populations, on j'ai l'impression que c'est volontaire qu'on les, on les sépare, on aimerait bien qu'ils séparés. Et Moi je trouve ça très dommage parce que vraiment, entre les Algériens et les Français, il y a énormément de points communs, il y a une langue commune, Algérien, étant donné que ben, c'est aussi la force des choses, euh, on regarde énormément la télévision française, euh, donc voilà, il y a plein, plein, plein de points, points communs, et comme on le voit dans le film, hein, c'est vrai que même moi j'adore le langage algérien, parce que c'est un mélange entre le berbère, l'arabe, le français, et euh, c'est génial, quoi. Et, euh, donc voilà, hein, y a, moi j'espère en tout cas qu'à l'avenir, euh, les Français et les Algériens apprendront à se connaître un peu plus parce que voilà, ouais, il y a, a peut-être quelque chose à faire sur ça.